Bonjour, qu'est-ce que vous allez trouver dans la formation « maîtriser vos présentations grâce à PowerPoint, Keynote ou Slide » Eh bien déjà, on va partir du départ, ça c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on va partir du principe que vous ne connaissez absolument pas ces logiciels. Rassurez-vous si vous les connaissez un petit peu, bon, si vous les connaissez beaucoup... Sincèrement, j'ai envie de vous dire, passez votre chemin. Mais si vous les connaissez un petit peu, je suis persuadé que j'ai plein de choses à vous apprendre pour réussir à pousser ces applications, pas dans leurs limites, mais les pousser assez loin pour vraiment vous régaler avec et les utiliser quasiment au quotidien, selon le travail que vous faites, selon l'utilisation que vous allez pouvoir en faire. Mais moi, personnellement, dans mon domaine, notamment du web, je m'en sers extrêmement souvent. Présentation des trois logiciels, vite fait, qu'est-ce que c'est PowerPoint, ça vient de Microsoft, mais c'est disponible également chez Apple. Coup de force encore de la marque à la pomme. Keynote par contre, c'est disponible que chez Apple. Et Slide, ça vient de chez Google. Et l'avantage par contre, c'est que c'est gratuit. Mais vous allez trouver également, euh, sous Windows, vous allez trouver... Eh ben, vous pouvez utiliser Slide sous Windows bien entendu, mais si vous préférez des logiciels euh, qu'on appelle en dur, c'est-à-dire télécharger et installer sur votre ordinateur, il y a également LibreOffice ou OpenOffice, qui sont des excellentes suites gratuites qu'on appelle Open Source, et qui vont vous permettre de faire la même chose. Parce que soyons honnêtes, l'application Slide en ligne de Google... Elle vous permet d'aller assez loin pour des présentations simples, mais elle va être limitée si vous voulez vraiment pousser vos présentations et faire quelque chose de vraiment euh, bah, très, très poussé, en fait, très, très... Euh, J'allais pas dire, dire professionnel, mais c'est pas vrai. C'est des présentations qui, où vous allez être beaucoup plus exigeant que ce que vous propose l'application. Mais on le verra dans la formation, l'application Slide est vraiment déjà très, très complète. Comment va se décomposer la formation euh, « Maîtriser vos présentations ?» On va présenter euh, plus en détail les trois euh, les trois logiciels. On va faire le tour des trois logiciels. Donc c'est une formation euh, avec l'écran filmé et moi en petit à côté, histoire que je vous surveille quand même du coin de l'œil. On va voir, je vais vous montrer l'esthétique des, euh, des trois applications et on va en faire le tour un petit peu pour que vous voyez que, au final, une fois que vous en maîtrisez une, vous êtes capable de vous débrouiller sur les trois. Et ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, on va, je vais vous accompagner pour créer votre première présentation. Alors, comment ça va se passer puisqu'on est en, en vidéo et donc vous n'êtes pas à côté de moi Eh bien, je vais vous guider pour que vous fassiez votre première présentation et que vous soyez capable de vous débrouiller. Donc, on va aller de, je prends une page blanche et j'arrive jusqu'à une présentation avec des enchaînements et des animations. Ensuite, je vais faire quelque chose qui dépasse un petit peu une formation purement logicielle. Je vais vous donner mes conseils pour faire une bonne présentation réussie. Parce qu'une bonne présentation réussie, ça se travaille et ça se travaille aussi dans la façon de la présenter, c'est-à-dire ça dépasse un petit peu juste de mettre des photos, du texte, etc. sur une présentation. Ça, c'est le troisième point de cette formation euh, sur la maîtrise de vos présentations. Et enfin, on terminera avec quelque chose que j'utilise depuis très très très longtemps... Et c'est vraiment le truc intéressant, si vous travaillez sur le web, si vous avez besoin de faire des affiches, si vous avez besoin de faire de la communication, et je pense qu'on a tous à un, donné, à un moment donné besoin de faire ça, ne serait-ce que pour soi, pour une affiche, pour la famille, etc., etc. Bref, si vous faites des publications régulièrement sur Facebook, sur Instagram, si vous faites de la publicité, etc. etc. si vous voulez faire des intros vidéos, eh bien... A la fin, dans la dernière partie de cette formation, je vous montre comment faire avec principalement Keynote et PowerPoint. Sur slide, je ne l'ai pas fait, cela doit être possible aussi, mais moi j'utilise énormément Keynote. Mais au cas où vous ne soyez pas euh, sur la marque à la pomme, eh bien, je vous expliquerai également comment ça se passe sur PowerPoint pour faire des belles présentations, les exporter dans des formats d'images qui sont utilisables sur le web. Ou avec Keynote, moi j'utilise beaucoup les exportations en vidéo. Voilà pour vous inscrire à la vidéo, à la formation, pardon, eh bien, il y a juste à cliquer sur le bouton qui doit être quelque part par là, selon où vous me regardez, sur YouTube, sur ma chaîne directement ou sur mon, sur mon site et, euh, directement. Je suis certain que vous allez le trouver et je vous retrouve tout de suite pour le démarrage de cette formation que vous pouvez suivre à votre rythme. À bientôt! Ciao, ciao!